Vous écoutez un balado portant sur la validité des évaluations à distance. Cet épisode porte sur l'évaluation par les pairs. Bonjour, mon nom est Valérie Bordelot, je suis enseignante au secteur santé, assistance et soins infirmiers à l'École des métiers des Faubourgs. Je forme des infirmiers et des infirmières auxiliaires. Bonjour Valérie, je voudrais savoir pour commencer qu'est-ce que tu voulais évaluer C'est quoi ton contexte En fait, ce qu'on voulait évaluer, c'était des procédés de soins en contexte de laboratoire, euh, dans la compétence RCR, donc réanimation cardio-respiratoire, dans un parcours d'enseignement individualisé où l'enseignante n'est pas devant sa classe à faire un cours magistral. Donc, on voulait faire en, on voulait faire avec ça de l'évaluation par les pairs. OK. Donc, euh, dans ce contexte-là, les élèves ont beaucoup d'autonomie, puis l'évaluation par les pairs, bien, euh, disons qu'elle euh, s'inscrit un peu naturellement. Effectivement, parce que l'enseignante n'est pas là pour chacun des élèves à tout moment. Elle se promène d'équipe en équipe, euh, de, de, de, de bloc en bloc dans le cours qui était monté principalement là, dans, dans Moodle. Donc, c'est un cours qui était entièrement monté dans la plateforme Moodle et où les élèves avaient le choix de commencer leur cheminement par le bloc 1, le bloc 2 ou le bloc 3. Donc, c'était des élèves qui se promenaient un petit peu là, à travers le programme d'études. Okay. Donc là, si je comprends bien, euh, à un certain moment donné, il y avait un accès à des outils, à, des, à du matériel didactique. J'aimerais ça que tu me parles de, de ça. C'est beau l'évaluation par les pairs, mais j'imagine que tu as besoin d'outils pour que tout ça, ça, ça puisse opérer. Effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait des grilles d'auto-évaluation par les pairs où on avait mis les grandes lignes des points importants de notre évaluation, mais sans mettre tous les détails importants à la lettre près. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une autre, un autre document qui joignait la grille d'évaluation par les pairs où les consignes générales étaient, étaient, euh, étaient inscrites, c'est-à-dire comment on fait pour évaluer un pair, quoi, comment on fait pour être respectueux dans nos commentaires. Et il y avait aussi tous les, euh, les petits points, là, comme combien de, de temps on doit faire 30 compressions pour pas que ça surcharge ma grille d'évaluation. OK, OK, attends, là, c'est intéressant. Là. Donc, dans le fond, ce que tu dis, c'est que il y a un apprentissage que l'élève doit faire sur la méthode elle-même d'évaluation. Euh, tu as parlé d'utilisation, ben, pas d'utilisation, mais tu as parlé du respect que, que, que doivent avoir les élèves. J'imagine que y a des élèves qui, toujours évaluent qui sont trop gentils ou des élèves qui sont peut-être trop exigeants. J'imagine que tout ça, ça fait partie de l'accompagnement euh, que vous avez dû mettre en place. Effectivement, nous accompagner les élèves au départ, mais malgré toutes les craintes que j'avais d'utiliser l'évaluation par les pairs, parce qu'on va se le dire, on met beaucoup la charge de l'évaluation sur le dos des enseignants et on pense qu'on est les seuls responsables capables d'évaluer. Mais j'ai été forcée de constater que les élèves sont aussi capables avec des consignes claires, avec un petit peu d'aide, des consignes écrites. Ils ont été capables d'évaluer par les pairs et même, en fait, ils ont, ils ont dépassé mes attentes parce que le tout a été fait vraiment dans le respect. Euh, C'est sûr que j'ai dû faire des petites cliniques de temps en temps pour leur dire hey, « Regarde ce qui est en train de se passer, là, faut il faut que tu sois attentif. » Mais autrement, j'ai été surprise du résultat. Donc, en leur donnant des consignes claires, en étant là avec eux pour leur apprendre graduellement comment utiliser la grille et comment évaluer ses pairs, ça a super bien fonctionné. OK. Donc, euh, j'imagine, dans le fond, il y a beaucoup d'avantages euh, à cette, euh, cette méthode-là. Tu peux-tu me parler, là, évidemment, tu as, as, as déjà abordé un petit peu ça, mais est-ce qu'il y a des avantages qui ressortent du lot, puis peut-être des inconvénients, euh, le tout peut-être en lien avec la validité des évaluations finales. Les avantages, c'est sûr que ça enlève une charge de travail sur le dos de l'enseignante qui peut se concentrer sur d'autres éléments qui sont encore plus importants que l'évaluation par les pairs, parce que de toute façon, on avait mis une consigne assez claire que les élèves pouvaient se filmer et pouvaient en tout temps venir voir l'enseignante en cas de doute, de disparité entre les, les, les, la vision de l'un et de l'autre. Donc, les élèves, ils, ils deviennent facilement autonomes, ils prennent confiance en eux, ils sont moins gênés, ils sont capables de prendre la parole plus facilement après pour me dire exactement ce qu'ils ont vu et pourquoi pour eux c'était bon ou c'était moins bon. Donc c'est sûr que ça amène une autonomie aux élèves, ça enlève une charge au, de, de travail aux enseignants. C'est gratifiant pour les élèves aussi. là. Les enseignants, à le fond, ils, ils agissent un peu comme les garde-fous pour aller valider des éléments essentiels. Tu, on sait que dans un programme d'études, tout est important, hein, c'est clair, mais on a pas le choix. dans le fond, on réserve l'observation d'enseignants plus pour les éléments synthèse vers la fin ou les quelques points, si je peux dire, des éléments plus essentiels. Effectivement, puis pour bien sûr l'évaluation au fin de la sanction. Oui, OK, parfait. Oui, bien, ça, c'est bien certain. Euh, c'est quoi les défis euh, auxquels tu as, as fait face? Bien, le premier défi, c'est, je pense que c'est avec la même réaction à tous ceux qui vont faire l'expérience de faire l'évaluation par les pairs, c'est... La perte de contrôle, la peur d'être en train de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est le lâcher prise, c'est faire confiance à ses élèves, c'est d'accepter qu'on n'est pas le maître de tout dans cette classe-là. Honnêtement, c'est difficile de changer son cognitif par rapport à ça au départ. Est-ce qu'on y croit nécessairement quand on est en train de faire la grille et on ne l'a jamais testé? Honnêtement, pas tant, mais... Un coup qu'on met ça en place, que les élèves ont les grilles, ont la feuille de consigne et que, et que les explications sont claires et qu'ils se mettent en action, moi, de me promener dans mon laboratoire puis de voir ça aller, c'est comme Alléluia, je venais de trouver une nouvelle façon euh, d'utiliser l'évaluation euh, en utilisant les pairs, tout simplement. C'est une belle expérience. J'aimerais juste aussi euh, souligner le fait que ce dont tu parles, évidemment, c'est en présentiel. Oui. On, on se l'était dit un peu avant l'entrevue. Euh, évidemment, tout ce que tu fais peut être très facilement porté en formation à distance, notamment pour le développement ou l'évaluation des compétences de communication. Donc, dans beaucoup de programmes d'études, il y a des éléments de communication. Alors, on peut s'imaginer que dans un logiciel de visioconférence, on va placer évidemment nos élèves en triade. Là, en, en équipe de trois, dans les sous-groupes, euh, des breakout rooms, comme disent les Anglais. Et puis, à ce moment-là, il y a deux personnes qui vont converser ensemble. Puis une troisième personne peut évaluer la conversation avec les mêmes outils que tu as utilisés dans tes laboratoires en présentiel. Mais euh, évidemment, ça se fait assez facilement à distance. Effectivement. Écoute, Valérie, je suis, je suis très content d'avoir entendu parler de, de cette méthode d'évaluation-là et je te remercie beaucoup de ta générosité. Ça me fait bien plaisir. Alors évidemment, Valérie est quelqu'un de très passionné, puis elle en avait à rajouter sur le sujet. Écoutons-la. J'ai dit, dit que ça faisait 14 ans que, que j'enseigne, donc 12 ans hein. c est, c est en stage principalement, mais uh -huh. que quand je suis arrivée au laboratoire et que j'ai testé cette grille-là et que j'ai testé l'évaluation par les pairs, je, je jubilais parce qu'il n'y a rien comme de tester quelque chose avec ses élèves, parce qu'on est dans on en fait plein de tests là, présentement, mais de tester ouais. un élément comme celui-là avec ses élèves et de voir que ça fonctionne et de voir le résultat. Écoute, c'était magique. J'ai vraiment apprécié. Ah oh, oui, il fallait essayer je pense que c'est le bon moment pour essayer plein de choses puis pas. De pas s'en faire si quelque chose ne fonctionne pas et que ça fait pouet, pouet, pouet, on, on efface et on recommence C'est carrément Excellent. ça. Excellent. merci. Cette entrevue avec Valérie Bordelot, enseignante à l'École des métiers des Faubourgs de Montréal, a été conduite par Sébastien Ross, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de Montréal. La bande sonore est Smart Tech de Scott Holmes sur Free Music Archive.